alors essaie d'une Shadow 600 de 1998 on va tester première fois sur un custom et on va chez Harley en plus là j'ai jamais roulé sur un custom et j'ai jamais roulé sur une moto aussi vieille ça va être fun alors putain la selle est super basse Passer la 2, tout va bien. Dans les rétro, je ne vois strictement rien. Pour trouver le sélecteur, c'est ultra chaud. Et il pleut. Voilà, nickel. Dans une moto que tu connais pas, avec une position que tu connais pas, sous la flotte, ces pots d'échappement je crois qu'ils sont en échappement libre c'est assez fun alors le frein effectivement putain, ça freine pas grand chose quand même hein. il m'a dit que ce qui freinait plus c'était le tambour et le tambour il freine que dalle En fait, C'est bizarre cette position, j'ai l'impression de ne pas pouvoir serrer le réservoir. Alors j'ai passé ma conduite il n'y a pas longtemps sur une MT. Bien, je peux vous dire que ça n'a absolument rien à voir. Et encore mon clignot. Et le sélecteur y est loin. <rire> J'ai pas trouvé les freins en fait. Ça va en dissiper On va en disiper, hein. Mais non, mais ouais. <rire> il n'y a pas de rapport engagé, le concert c'est le minimum syndical c'est à dire euh, un valiant de neutre un clignot, un plafin un valiant d'essence, c'est d'huile c'est pas C'est le truc qui est un peu embêtant c'est que bon, alors, déjà j'ai les bras ultra écartés hein, je fais le drapeau et en plus bon, euh, mon pied gauche est pété ça vit un peu et voilà, surtout j'arrive pas à serrer les, les, les, les cuisses sur les arbres en fait. Je suis bien assis. Je suis bien assis. Mais euh... j'arrive pas à serrer les jambes, c'est un peu... On va regarder un peu ce que ça donne Ah putain, en fait, ça freinait pas, c'est parce que... En fait, j'étais à 200km du... Oh enfin, putain, ça pétarade dans tous les sens Pétarade de euh, décélération, euh, c'est assez fun Je vais vous le rappeler bam. C'est à dire qu'il n'y a pas grand chose... De... Il n'y a évidemment pas de catalyseur... Il est doucement dans le virage... Pas de catalyseur... Je crois qu'il n'y a plus de chicane... En fait son frein arrière il marche mais il est très très loin en fait... Putain elle est pétarade c'est un truc de dingue Histoire de voir quelque chose, c'est à gauche là non Ouais, c'est à gauche. Ça pète, c'est un truc de malade. Hein. En fait, le frein, est... Le frein arrière, il, est... il, faut... il faut avoir le pied dans une position complètement pas naturelle pour pouvoir freiner avec. C'est un peu chelou. attention avec ton gros camion toi l'avantage c'est que les mecs ici je pense qu'ils m'entendent